For the cash, for the cash, for the for the cash, yeah, for the, for the cash. For the cash. yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. Cash, no no no no no no no no no no No cap, oh, mais en vrai, faut oh, le cash, no cap. Sinon, comment je fais pour payer mon loyer? Et pour vivre la vie, c'est pas facile. Vrai, faut vrai. dépenser, faut payer, faut non, payer. Non. Tout le temps payer, même pour chanter. Sur internet, internet. donc je veux transformer ma passion oh, oh, en million. Mais c'est pas facile, oh, ouais, en non, vrai, c'est pas sûr. Ma route est pas floue. Parfois flot, mon flot. tu peurs, je suis pas facile. Le way ouais, mon petit peur pour rester nous aussi. Oh nos capes. nos je nos caisse nos je Fais nos je caisse nos Oui no caisse Qu'est-ce que j'n'occupe Qu'est-ce que j'n'occupe Qu'est-ce que j'n'occupe no no En vrai faut Je cache assez rapidement moi je pars loin ma maman et Je suis indépendant Une fois pour toutes et toute une fois pour la vie Au c'est fait et je reste seul dans mon petit navire indépendant